Et salut tout le monde, c'est Coxwing et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Minecraft Scar World Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait et puis j'ai vu que vous avez bien aimé ces, ces, ces genres d'épisodes Donc je me suis dit pourquoi pas refaire, ça vous fera plaisir Alors, on va pas non plus trop perdre de temps parce que euh, voilà, comme ça c'est une petite courte vidéo Mais alors, Je vois qu'ils ont mis des nouvelles... Euh, des nouveaux endroits ça a l'air vraiment complet et là ça va commencer alors let's go ok alors euh, envie de vous dire ça fait comme méga longtemps que j'ai pu jouer à minecraft euh, voilà parce que il y a merde parce que je suis en train de préparer beaucoup de choses euh, pour la chaîne je vais avoir euh, un nouveau jeu qui va arriver sur cette chaîne vraiment ça va être poule cool. un petit truc comme ça vous serez au courant alors oui je suis une merde pour organiser mon, mon truc je le sais euh, un coffre large j'ai pas vu euh, ouais mais là ça se manque bon, c'est -ce pas grave je vais prendre. mais c'est pas très utile oh une table d'orchante. et j'ai rien pour euh, pour avoir euh, ouais, c'est une poussion euh, potion, ouais, un poison Oui, c'est Ok, dans deux minutes, on pourra... Ah oh, putain. Ok. J'essaie je d'être un truc cassé. Ah, mais je suis une vraie merde. Ok. Euh... On va aller voir si on peut viser... Ok. faudrait que c'est trop loin pour que qu'il puisse vraiment bien me... Euh, je parie que je vais mourir sur la comme ça. rien à part ça, je vais mourir. Ok. Ok, Oh, j'ai espéré là. <rire> ok. Euh, une, poule. <rire> Qui a vraiment une poule. Alors ok. Suffé hein. Bon, je vais quand même prendre mon épée, hein, parce que euh, les connaissances pas être très gentil avec moi c'est quand même plus c'est quand même d'être le dernier sans non plus rester caché parce que voilà. euh, alors oui là j'ai plus de rhume par rapport à la vidéo précédente pas euh... ah, merde <rire> euh, par rapport à la vidéo précédente parce que la vidéo précédente j'ai euh... je me suis rendu compte à l'enregistrement que j'avais euh, mon nez bouché et euh, j'ai articulé très mal alors excusez-moi euh, alors je vais quitter euh, la partie et on va faire une deuxième euh, c'est parti on dirait vraiment que, que les skywars c'est euh, beaucoup beaucoup plus utilisé que le bedwars ou d'autres trucs parce que genre euh, la partie commence vraiment rapidement souvent euh, on est rempli presque dès le début c'est assez intéressant Au maximum, alors ça, j'aimerais que vous les mettiez au le début. Alors, oh, wow, alors l'un des chanceux, se... ah merde, pas ça. Hop, pardon. Voilà. Oh, salut, toi. Oh, le bâtard, je l'ai entendu, mais euh, je sais pas pourquoi j'ai. Vous y arrivez pas, coup. Je, je, je me manque comment il arrivait à Ah, putain. Sûrement à cause d'une underpearl. Je parie que c'est ça. Je parie que c'est ça. Enfin, ça ouais, se bat quand même bien. Alors, euh, nous revoilà parti. Euh... Euh, ouais, il y a vraiment des maps où wow, tu vois où tu es chanceux ou tu es vraiment pas chanceux. Quand t'es pas chanceux, euh, c'est triste. Hop, voilà. Alors ça. Ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai aura oh, de feu, wow, Pff, pas mal comme épée. Euh, on va mettre ça totalement comme ça, euh, et c'est parti. Ah, oh, bah putain, mais il y en a vraiment qui Ils sont super rapides, quoi. On dirait qu'ils prennent l'essentiel, les chans... explosif, creeper, putain. On dirait qu'ils prennent vraiment l'essentiel, et euh, le reste, euh, voilà. Ok, attends, il se passe quoi cool. Ok qui font vraiment l'essentiel et puis après ils y vont et, euh, et c'est vraiment rapide c'est vraiment pas mal comment est-ce que j'ai fait ça putain <rire> j'ai jamais réussi à faire ça c'est bizarre euh... ok ok oh le bâtard oh, je vais faire une couche ah, mais wow, il y en a que le serveur, là, il n'apprécie pas trop ce que je suis en train de lui demander de faire. Oh. Ok, c'est reparti. Let's go. Et euh, je suis vraiment une merde. Hein. Genre, je... Voilà. Je reste vraiment pas longtemps vivant, mais... C'est quand même marrant Et euh, par rapport à la toute première vidéo que j'ai fait sur le Skyward Je pense que j'ai pas changé avec le certain titre Je suis nul euh, Voilà C'est pas vraiment mon fort euh, Skyward C'est pour ça que j'aime moins J'ai beaucoup moins le Skyward Mais euh, bon, bon, pareil que vous aimez bien Mais euh, ok, pourquoi pas Pourquoi pas vraiment Vraiment, pourquoi pas Comment faire peur à, à certains mecs Ok, je le savais qu'il allait faire enfin, euh, ça. Non, je ne le savais pas, mais je le savais qu'il allait essayer d'éviter au maximum. Ok, euh, alors essayons de ne pas non plus euh, trop rester... Euh, voilà quoi, rien foutre. Faudra... Rapidité, ok Ok, qu'est-ce qu'il fout Ok, le mec il est passé. Ok, bon en tout cas fait, il est passé hein. Qui passe. Euh, J'ai bec que j'allais pas l'avoir donc euh... Donc je me suis dit pourquoi pas. Euh... Ah ouais, euh. C'est l'air d'avoir. Vraiment, euh... ouais, et dit, euh, On dirait que c'est habituel maintenant. Ok, mais une pioche. Mais euh. Ouais, ouais, ouais, ouais, on dirait bien que. Que ça a évolué Minecraft et euh, wow, je vois que. punaise, ça me saoule. Que ces temps-ci, euh, wow, Minecraft revient euh, vraiment beaucoup de high Et vraiment, ça finit bien. Parce que avoir tout le temps euh, Fortnite euh, en ce moment-ci. Euh... Euh, en tendance c'est assez euh, ennuyant donc euh, j'aime vraiment pas cet endroit euh, je pense que c'est un de mes pires endroits euh, je me souviendrai avec euh, les perroquets je vais euh, sortir euh, un nouveau jeu sur ma chaîne enfin, sortir. Enfin avoir un nouveau jeu sur ma chaîne vraiment ça me fait plaisir de l'avoir euh, alors oui mais moi j'adore parce que je prends que des jeux euh, qui commencent à être évolués enfin ça va encore c'est de c'est essayer d'être au maximum dans les tendances même si maintenant c'est plus vraiment vraiment du tout dans les tendances mais euh, c'est quand même pas mal vraiment c'est euh ça va vraiment pas loin avec ces truc avec euh, ces, ces genres de petits trucs. Ok, alors, on va essayer d'avoir le truc même si y a le mec avec, les, avec son arc là, qui fout, foutu, c'est sais pas trop. Quoi. On dirait vraiment que c'est un problème, hein, le truc. Les de là, je sais bien que c'est pas non plus le meilleur. Mais euh, ouais, ok. Le mec, il veut vraiment lâcher personne. Là ça va ça va mmh. ça va tu t'amuses What c'est quoi cet objet j'ai... ok on bah, hein. met tout autant d'objets que tu veux mec ok le mec il, il essaye vraiment de m'attaquer là ok alors, euh, excusez-moi d'avance si vous entendez euh, le moins de bruit euh, euh, de mon clavier, euh, vraiment. Je sais bien que ça fait chier. Euh, ouais, je sais justement bon, qu qu'ils ne qu viennent pas, mais <rire> c'est sûr que ça ne va pas être ça qui va les en empêcher. Et... Oh Qu'est-ce que je là, mais j'ai peur d'y aller, tu vois. Surtout les... Oh yes. Alors je sais pas si je l'ai déjà. Ah ouais merde, tu léger déjà. C'est vraiment con. Ça. Et vous qu'est-ce qu'il y a oh Jamais. Tu été... si connais vraiment oh, pas euh, les maps. On dirait que ça a vachement changé. Hop, c'est déjà l'épée. Elle fait bien. Euh, c'est déjà bio parce que parce que une hache, je voulais que ça fasse mal. Mais question est ce que ça prend du temps pour, euh, pour se remettre euh, sa vie yes ça tu as pour remettre euh... c'était quoi ce bruit ah ouais tu peux avoir euh... tu peux faire ça ah, c'est quoi ça, ça... ok j'y suis passé pas le voir lui hop hop hop je prends, mais c'est pas pour ça que. Ok, on dirait qu'ils sont tous puissance 5. Je prends, mais c'est pas pour ça que. C'est pour pas que les autres prennent. En soi. Tranche en 3, ok. C'est nul que j'ai pas mis, mais ok. Ok, en fait, j'ai déjà tout mon armure. Donc, je prends plein de choses. Alors que, voilà. C'est pas très, très utile. Alors, je sais pas ce qui reste. Espérons que... What Oh, il y a un mec là Ok, c'est ça Il reste qu'on mettre vivant Ah, il reste 4 Oh, salut oh, Ok, il a l'air d'être parti Merci à ça Il avait une perle Heureusement le mec hein, Il est chanceux Oh le bâtard oh, Il joue super bien même je suis une merde dedans PVP moi c'est moins pas mon truc Ok, le mec il est tombé par terre. Oh putain, oh merde. Cuisez moi euh, Je sais pas pourquoi, mon jeu s'est mis en pause. Euh, fiché Vraiment, j'étais en train de faire une bonne partie et euh, ça couche. Donc, euh, je pense que. Je pense qu'on va euh, s'arrêter là. Euh, ce sera une courte vidéo, mais euh, j'essaie de faire. Un peu et puis ça, ça donnera un peu euh, de, de maintien à la chaîne Alors, je vous en prie, allez euh, vous inscrire si vous n'avez pas encore fait Parce que euh, ça me ferait vraiment plaisir Mettez un pouce bleu, allez voir ma chaîne Twitch Je fais des lives, surtout avec le nouveau jeu que je vais sortir Sûrement je vais en faire euh, 4 fois plus Et euh, je vais faire aussi euh, peut-être quelques autres choses mais euh, euh... Ouais, le Discord, vous allez dessus, je vous en prie Il est écrit là a... Non, je veux accéder. ça c'est celui du serveur euh, où je suis Et euh... Je sais pas, moi, il y a Twitter, il y a... Allez-y, allez-y euh, Mon site, est, il, est, il est vraiment posé tant si, mais c'est pas grave euh, Il va voir euh, l'onglet musique Qui devrait arrêter d'être en travaux pour l'instant Et euh, donc, voilà Alors... Euh... Passez une bonne fin de journée À part si vous êtes là à la soirée Donc euh, sûrement une bonne nuit dans pas longtemps Et euh, donc euh, bye bye